Salut à tous, si je décide de faire cette vidéo aujourd'hui, qui est super rapide, c'est parce que je ne me complémente jamais. Et aujourd'hui, je reçois mon ami Amazir, juste ici, qui va me faire tester un peu ses compléments alimentaires. Donc je vais tester avec lui, je vais faire une séance sous complément et je vais vous donner les résultats à la fin, mon ressenti, etc. Attends, on mais... Non, non, non c'est le... juste... ah, celui-là. Oh, celui okay. Donc voilà, il faut prendre ça. Il y a quoi dedans Là, tu as du magnésium marin, vitamine C, euh, potassium et du nitrix. Okay. et plus <rire> ça. Et c'est tout Ce sera tout, j'espère. Animal cut fleury. Voilà, c'est tout. Mac fleury. Mais qui suffit Mais j'arrive pas à valer les cachets. <rire> ouais, non, j'arrive pas à valider les gros cachets comme ça là. Tu sais, je suis obligé de les couper. Je me drogue pain, moi. pas moi. Quand prends en plus, Express Oui. Putain, merde. Ça, c'est pendant l'entraînement. C'est ça. Je connais ça. Oui. Ça, c'est la salle où je travaille. Il ben, y a tous les profils de tous mes congénères. Mais euh, si vous regardez bien, il n'y a aucune photo de moi. <rire> Même le nouveau. Il y en a un, c'est un nouveau, il est là depuis une semaine. Et <rire> en plus, il est peu un beau sur la photo. C'est bientôt nous là. La forme actuelle avant la séance, mais ça, c'est pas possible que ça soit plus gros. Quoi? Ton bras là à la fin de la séance. On va voir la congestion. Non, on va voir en fait. Putain de merde, tu m'as rattrapé. Cul... Regarde la vide. Putain, c'est la lumière. Ouais, la lumière la lumière est mieux. Bon, allez, c'est parti. Les amis, vous voulez savoir ce que ça fait d'avoir cette vision? Achetez un programme à Amazir. <rire> pense de persévérer. Il l'a réussi toujours dans la vie. À chaque fois que je dis cette phrase, tu réussis, mon frère. We gotta keep it forever. Forever, forever, forever trying to fight all these demons mine. Les amis, j'avais rien, j'avais rien du tout, les amis. Je montais mon sacré sur au lieu de monter mon personnage réel. Je suis un lion, pas un mouton, je suis comme Baba. Je veux juste un cocktail frais avec le petit pinceau. So Faut ta chicha trop flanqué Nous, c'est cigare à capot. Et maintenant, mettez-vous la muscu, achetez le programme d'Amazir. <rire> J'avais rien, grâce à Amazir, Nico pour. <rire> Donc, en fin d'entraînement, en une cuillère, plus Féatine, 5 g, plus Vitamine. Vitamine, 10 g. Voilà. Ça vous fait votre récupération. de hein Non. Bon. Je viens de me réveiller au niveau ressenti. J'ai des grosses courbatures au bras. La séance, elle était pas mal. Elle vraiment, elle a bien fonctionné. Les compléments alimentaires m'ont permis d'avoir plus de force et plus d'énergie. C'était mon ressenti. Comme je vous ai dit, j'allais vous donner mon ressenti. Voilà, donc si vous voulez demander conseil au niveau complément alimentaire, je vous conseille de voir avec Amazir directement. Voilà son Instagram, Amazcoach. Voilà, vous lui demandez, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus calé que moi au niveau complément alimentaire. Comme vous savez, je ne prends aucun complément alimentaire. Même de la whey, je n'en prends pas. Tout ce que je fais, c'est bien m'entraîner et bien manger. Si ce format type vlog vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, comme ça j'en ferai d'autres. Merci à tous.